Bonjour, comment allez-vous? Allons-y vers la maîtrise de la lecture. قراءة المقاطع جولي لسيلاب غا الاستماع أولا غا رري رو ري ري ري رو رو رو رون رون إعادة من جديد استماع من فضلكم ره غي غو غي غي غي غي غي غي غو غو غو غو يجب عليكم استوقف الفيديو لكي تستمر لكم قراءة المقاطع بشكل جيد حاولوا قراءته مرتين مرة الأولى تجربة ومرة الثانية قُويمِيَة. قفل الفيديو الإد. ممتاز. إذن سوف نقوم بتصحيح. جلِي لِصِلَاب. را ره ري رو, غي, غو, رو. را, را, را. رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو هذه الكلمات رو عن رو رو رو جيدا رو ديبو ديبوار رو du fromage et à demain des poires en guépard du fromage et pour le vidéo j'ai un l'équipe est celle qui est la et des poires, un guépard, du fromage, dit. du sucre, une orange, des fraises. Et Adam, dit, du sucre, une orange, des fraises. حاول قراءة بسرعة هذه الكلمة نعم جيد دي سكر وهذه الكلمة جيد انورانج وهذه الكلمة كذلك دي فراز إذن بقيت الكلمة جني للمو استمعوا جيدا ان را رابيد ان رادي ان راديو راع ان راج raté une caravane ravi un arabe un robot des sirops arrose un une carte un rat rapide un radis une radio rare un orage raté une caravane, ravi, un arabe, robo, un robot, du sirop, un rose, une carotte. Le temps, je vous à la vidéo. Je vous comment on vidéo. محاولة كانت فعلا جيدة إليكم صحيح un غا أنغا. رابيد un غادي une راديو غاق un اوراج Raté. Une caravane. Ravi. Un arabe. Un robot. Des sureaux arrosent Une carotte. Et Adam, Un rat rapide, un radis, une radio, rare, un orage, raté, une caravane, ravi, un arabe, un robot, du zéro, arrose, une carotte mm -hmm. إذن بعد قراءة الكلمات وكذلك البقاطع في الأول سوف أقتره لكم أي التلاميذ أعزائي خصوصا المستوى الثاني الابتدائي والمستوى الثاني الاتدائي والمستوى الثاني الارابع الاتدائي الذي يعانونه صعوبة في القراءة إلى كما هذا النص إن دو فينت كنعم من تدريب إن دو فينت إن دو فينت je suis rond, rond, rond. Qu'est-ce que je suis Une bille Non. Une boule Non. Une balle Non. Je suis rond, rond, rond. Qu'est-ce que je suis Qu'est-ce que je suis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 doré comme l'automne. Je suis le fruit d'hiver, frais comme le printemps, doré comme l'automne. Je suis l'orange, l'orange qui roule comme une eau boule et qui et puis se mange. Et Adam Jadid, un astelle devinette, une devinette. Je suis rond, rond, rond. Qu'est-ce que je suis?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 Je suis l'orange, l'orange qui roule comme une boule et puis se mange. Et je vais comme écouter vidéo une balle non? Quel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 تشجيع جميع التلاميذ على القراءة الجيدة خصوصاً على اللغة الفرنسية بسبب المستويات الصغراء مستوى الأول ابتدائي وكذلك المستوى الثاني أو الثالث أو الرابع كذلك يمكن هناك تلاميذ عدة يعانون من القراءة إذاً هذه فرصة ذاهبة في اليوم لش يمكن اليوم يتغلبوا على العقل شكراً لكم على حسن تسبب وإلى اللقاء